cette structure que nous venons de créer pour pouvoir faire face à tous ces messieurs les dirigeants, unculé. Unculé. messieurs les présidents, unculé. Unculé. qui essayent de nous faire voir de toutes les couleurs, unculé. Unculé. mais ça ne se passera pas comme ça, grâce à la pression des supporters, tout simplement, nous changerons les choses, tout simplement, avec nos revendications, tout simplement, essayez de passer au-dessus des frustrations parfaite que parfaite. nous subissons tous les week-ends, et tout cela avec 5 points, 5 points, 5 points. points, parce que la vérité elle est là, c'est la vérité. Même. C'est ça la vérité, la vérité C'est ça Point 1 Point, Point numéro 1 Arrêtez de nous faire jouer en décembre Parfait demain Arrêtez de nous faire jouer en janvier. Parfaitement. On oh, s'est léger dans les tribunes. C'est la neige. On peut pas développer le beau jeu sur la neige. C'est un scandale. Un scandale. Simplement. Oui. Après, on ne pas de perdre du coup de des grosses équipes. Comme le Brésil, ils jouent au soleil. Il n'y a hein. pas de neige. Hein, Il n'y a euh... pas de neige au Brésil. Alors bizarre. arrêtez de nous mentir. Avec vos putains de terrains semi-synthétiques. Ouais, Menteurs. Ne de... sommes de... pas des cons. Ça donne des irritations. Pas bon. Pas bon pour le milieu. Bon. bon. Ceci étant dit. Faites au point 2 2